Bote bandeko les les avertis, na Katia Bosolo na Bonzambe comme tous les week-ends, le avertis, les sous les parole, les avertis, les avertis, les plus au coach émission oyona kati ya chaîne oyo la politique pourquoi puisque la chaîne oyo le baga lingala esa chaîne oyo bat patala kana monde entier ya moto coach ba message na biso po bana nzambi bisika bazali ba bénéficier ba profiter na yango toza coach ba message oyo pena kati ya chaîne mususu de chez ba yandeko ndeko na biso alimia na Belgique tocha appelle mususu donc onakati ya site na biso ya internet lesaverti.net ba bazac bazas ba message na biso ba comprendre kou comme la biso va comprendre ko benga va comprendre pe ko visiter ba emission na somme tout ça en français na carte site to na carte chaîne ya les avertis na carte ya youtube to to sala ngonyo o buqua puisque to lingi réellement to deux peuples quand ya munguna po to peuple quand ansambe puisque mission na biso autant que les avertis ezalika ka ke to liko ko ko avertir ba ansambe na ba nyonso to mona ya ngoni ezalement emission o to ya ka sans que nous avons bah, bah, des mots difficiles, sans complications. Il y a une philosophie, toi, il y a une théologie, mais toi as réellement la parole pure. Vous allez évangile simple, au nous comprendre, Mais on dit un thème, il y a une qui trouve, mais on dit un thème thème prière, la prière, l'osambo. deux points L'osambo est commis fond de commerce. La prière devient un fond de commerce. Pour comprendre le titre, il tu décortiquer. Pour comprendre ce que est réellement dans le monde, yo de ce que souvent Souvent, personnellement, je ne suis Et pendant que je suis important comprendre ça ne sert à rien. ceux qui zambé, bali koutala, bali commente, sookou, kou, kou te disent que pèse ça mal au balanza mais au au comprendre que ça arrive a tous nos questions il y a des gens qui comprennent, il d'autres qui ne comprennent pas. or la Bible nous dit qu'il y a d'autres gens qui sont lents à comprendre, à comprendre donc toujours patience puisque patience, ils lent, fruit n'est-ce pas, il y a esprit. il encourager, au ah, pas, pas. de façon que Binobo Bozo comprend que le PSA a battu tout ce que nous avons dit dans les bandes, puisque Elanga est allé monéné, Kasi Basali est allé moquer. Tout le monde de façon qu'il Basali. Mais Elanga contraste pourquoi ce que Tali a fait, il milieu francophone, il y a lingala, il y a, il y a, Linga, il y a anglophone, c'est pas sais pas. Au que bas pasteur basa tellement ébelé. Tellement est belé. Ça, là, existe sur Nanga et place au Vandi. Qui est dans YouTube.com, par exemple. Beta, là, comme il y a à dire, pasteur. Hein? pasteur" Beta, donc, ça dit le mot pasteur ou bien le nom pasteur. Ou comme on a que, et comme il y a pasteur, il y a un peu de carrage dans YouTube. Mais si on a dit -à que le pasteur, il y a pasteur, il je suis dénoncé à la chaîne. Pourquoi en général, a de choses. Ce qui est je en d'accord pour je que mais so ce qui placement, normal, euh, bureau bi normal, Bible ben est so studio monique a bafle, tout ça. Ba ça dit, a mona choses qui mur, donc avec un grand homme de Dieu, entre guillemets. Après, on a vraiment Et puis, façon que le puisque je vais dire, façon que le bébé attiré attention à Bino. Et là, un Congo. Congo. Ce qui tue les Congolais, c'est quoi? Ce qui tue le Congolais, c'est le cœur. Mon thème. Mon thème, en général, les mêmes personnes qui disent qu'ils sont pasteurs y a une tendance politique. Moi, je a fait des choses, a fait na a fait des choses, qui choses, qui a fait des a fait a des choses, qui a fait des choses, qui a fait a des choses, qui a fait des choses, qui a Comment on peut vous mentir? Comment vous pouvez être des dupes comme ça? Que 4 ans avant, à na TV, battu sur moniango. ça il y a il y a d'autres qui sont tellement prudents. Un bon pasteur, un bon berger, c'est celui qui donne la nourriture essentielle, la nourriture réellement aux alli appropriés dans tous entre guillemets. Puisque le bon berger, c'est Yeshua, c'est lui le bon berger l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est de ce berger là qui que la bible fait à, à, à, donc allusion mais au oui. sont sont com ah. sont comme oui. en adverbe fait, comme quand toi la carte chapitre 4 verset verset 11 pourquoi puisque ezabato joué les soeurs, les soeurs, les soeurs, ont de le rôle mokoboyé par rapport à dont or ce qui dont et où c'est pas Jamais, alors jamais, vous ne compromettre le côté vous Ce qui est le côté panzambe c'est que monde qui a mis ça. il y a un le sabino, la sujet de la prière, la ba ki congolais d'abord, hein? congolais d'abord congolais le a congolais ils appellent même mentalité et congolais pe, pe, donc angolais ils presque même mentalité puisque selon l'histoire ils et qui royaume tout ça. Alors c'est pour dire que ou le lingala mi, donc malheureusement ils Motema ce que a m'a so aux pasteurs, soi-disant, ils ont une appartenance politique. Aux chrétiens, soi-disant, ils ont une appartenance politique. Aux chantres, soi-disant, ils ont une appartenance politique. Pourquoi Puisque quand animosité dans la carte, y a un est ba trop tro méchant. Trop méchant. Si so, tu so ça trop méchant, comment que ça une prière haute dans la carte de la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 Donne-nous aujourd'hui notre pain, aujourd'hui notre pain quotidien. Le but est que non, amassez de l'argent comme vous le faites. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ça dit, tu ne peux pas être un chrétien haineux. Un chrétien, il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y a une rancune. Il y quand je dis chrétien ici, comprenez, puisque tu as les avertis de baka disciples. Mais ce que tellement, je peux vous dire chrétien, puisque je ne sais pas si vous êtes disciple. puisque un disciple accompli sera comme son maître. Yeshua, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, devant l'attaque de l'ennemi, devant l'attaque de l'ennemi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas C'est ça la question que tu dois te poser. Mais tu as la question, ce que est que Yeshua, Moutou, moi, ça, quoi, attaquer, n'a, il n'a, boutou, n'a, là, n'a, l'autre, il y a, moutou, moutou, quoi, attaquer, n'a, boutou. C'est que moi, je dis, ils aiment même pas, moutou, là, mais ce sont des démons qui se, qui prennent des figures, des gens qui vous êtes, réellement, euh, comment dire, fa, fa, donc, familier de façon que, yo, accusé, bah, tout, là. Puisque le diable, son rôle, c'est quoi? C'est un accusateur. Ah, un accusateur, pardon lui il est là pour accuser il n'est pas là pour n'est-ce pas donner de bonnes leçons ou bien donner de bonnes paroles il est là réellement pour mentir il est là pour voler il est là pour égorger maintenant il va chercher n'est-ce pas bilonga bato kaka donc boye ba na bango na yo ya na yo mama na yo papa na yo leki na yo moi ce mobile na pour pas na ko ça dizaine na quatre na binwa ko ça par incompréhension na quatre na plus que là le moi ce fino king mais pourtant ça moi notaire limbe esprit de Alors, tu vas commencer à faire des prières qui n'ont ni tête ni queue. Avant de continuer, nous avons vraiment grâce à la vraiment nous avons réellement. Ça ne sert à rien de faire les ça Nous sert rien au important. zapper. que comprendre, puisque c'est que muto que tongo que que que que nous que que donc, avant que nous nous la liste, il y a une fausse prière, Mais il y a un qui Il titre Bombardement des sorciers jusque dans leur retranchement. Et puis, les bandes a de combat. Mais ça, ce ne sont pas des disciples de Yeshua. Ce ne sont pas des disciples de Yeshua un pasteur avec un cœur là dur pasteur y a le alors Ce sont des gens comme ça que Bino Bolandaqa ils ont mingi ils ont pour yopé sa moutou place, il faut moutou aipso que, bon, mon nom, c'est le bishop, archi-bishop, wande ke, ka chicha, bon, vous dire, mais ça veut dire que, comme on a un frère, bon, on a un frère, bon, ce frère, tout semble à quand, ensemble, hein, on a ti Et pourtant, ce n'est pas les titres qui fait de toi un homme de Dieu. Ce ne sont pas des titres. Et ça, relation à na Zambé, n'est-ce pas la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu deviens enfant de Dieu puisque tu as reçu, n'est-ce pas, la parole qui est Yeshua Et non, puisque tu as reçu, je ne sais pas, ton diplôme de théologie, la théologie qui est la science d'étudier, n'est-ce pas, Dieu, une science mondaine et puis diabolique. C'est pour dire que lorsque vous mélangez les choses, c'est de là que vous vous écartez, vous éloignez de la parole de Dieu, de la parole qui est le même Yeshua. Alors, titre dans le but, titre « Bombardement des sorciers jusque dans leur retranchement. » Dans le extrait pour la raison, il y a, il y a, comment -il, il y a droit d'auteur, puisque tu as un droit d'auteur à la Tu okay. as un frère d'auteur l'imia. Tu un frère à la bowie. un frère à la bowie. un frère un frère la un frère un c'est pas l'évangile. Vous voyez ça, l'Ancien Testament, mais c'est pas l'évangile. Lorsque je dis bombardement de sorciers, jusque dans leur camp de rétranchement. Menteur. Ça veut dire bien aimé poursuivre les sorciers, le bombarder par le feu et toutes les armes. M que Dieu met. en Naturel, nous pause. Bonsoir Gati. Bah, bah, ça, ça, ça, bah, une vocation. Rien à voir avec la parole. Rien à voir avec euh, la parole. Le Seigneur Yeshua nous dit « Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » Il ne dit pas qu'ils suivront les démons jusqu'à leur, euh, je sais pas, retranchement. Ça dit « démons qui ont Quelle mission Ils n'ont pas si de Ça dit « Na yebie tena nipe na tena utanga pe kombo na yebie tena tosona yebaka eh na tibno audio pour vous comprendre de là où je suis quand je vois tout ça na katye ba youtube au monde na pe batala ngot 300000 personnes mais je dis mon peuple péri par manque de connaissances au Z4 pourquoi puisque bazo bazo luka vérité histoire moko ya femme mo na yebie euh femme chrétienne asa française Femme ouana a ebsangali sola albique. Tant qu'on va s'arrêter qui païenne, selon yé, sa vie était bien. Elle n'avait pas de problème, selon yé. Mais tant qu'on a compris qu'on a là, on pas de problème. Alors, on a tout nier. Est-ce que es tu sûr qu'on s'arrête là Est-ce que tu est sûr que, que, que, que, que, que tu crois réellement à la parole de Yeshua Elle me dira, oui, je crois. D'ailleurs, même l'année passée, je suis parti chez, chez un prophète. Mais regarde ce qui s'est passé. N'a tout n'est quoi? Quand je suis rentré chez ces prophètes-là, déjà, tout le sur le téléphone, moi je suis à Koloba. Tout sur le téléphone, chaque fois, il me disait des choses, que je suis une servante, tout ça. Mais mes souffrances, il y a toujours qu'on s'accroît et tout cela. Il y a par que non, n'a n'y pas Là, maintenant, je parle d'une française, une, grande, donc une vieille dame même. Ça dit, prophète, il a. Un Suisse, hein, de nationalités suisse, et puis c'est un blanc suisse, il sait que nous y a, yeah. a na Suisse, nous Moi, so na na Suisse, Suisse, je suis Suisse, je c'est bon en bah, na na a a ba a ba, c'est pour dire quoi le bien et mais c'est que tu ne pries pas. C'est que tu ne connais pas encore Yeshua. Une personne qui est née de nouveau, il ne cherche pas des bénédictions ci et là, il ne cherche pas des guérisons ci et là, il ne fait pas de voyages pour aller, il ne pas chercher le Saint-Esprit, il ne fait pas de voyages pour aller, je ne sais pas, chercher la guérison quelconque. Il le prie dans sa chambre. Puisque la parole authentique de Yeshua nous dit, voici les miracles, je répète le même verset qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Nous, nous, nous, nous allons lire ça avant que toi continue dans le charlatan Ils sont tellement nombreux, mais il y a un prototype. Totanga, verset 1, Ikozalamalamu Mingi. Marc, chapitre 16, verset 17, Bible le biboué. Yeshua, le biboué. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Deux points. La liste est bandiawa. « En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de chasser les démons loin de nous. On n'a pas le pouvoir de lier les démons, de les jeter dans le feu, puisque « One is a nous avons le pouvoir n'est-ce pas de chasser les démons au nom de yeshua c'est ça le pouvoir et nous avons le jusqu'à leur retranche ça dit soi-disant à mais en sens pour ça nini de C'est pour dire que ce sont des charlatans, ils viennent avec des formules de prière. a ci par-là, à changer salango formules générales, à Pé-Siyo, à comme on a un problème tellement que ne tu te vois réellement, on dirait souki. Tant qu'on dit au et que soucis, on ne pas et au coup, tu as battu charlatan, a as dit que tu as basi, que tu as dit Oh dit dit dit « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques brevages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ça » veut, Ça veut dire que « Tu peux imposer ta main sur toi-même. » Bien sûr, si on est trop faible, tu peux demander au frère, « Mais ne pas faire de voyage pour aller chercher la guérison. » Faire des voyages pour aller chercher, je, je ne sais pas, une prière d'autorité. Une femme me dira un jour que, frère, j'ai besoin de la puissance. Elle m'a dit, oui, la puissance est là, c'est la parole. Il y a l'ingui, oh l'ingui, oh, il me dit que non, maintenant, touche, salaboué, touch, fire. Non, ce n'est pas ça. T'as continué, toi continué. Charlatan, oh, t'as. En notre position, Dieu est toutes les armes que Dieu met en notre possession. Jusqu'à dans leur camp de retranchement, bien aimé, la guerre est lancée. Écoutez, quand on dit combat, les bons combats, ça veut dire quoi Ce n'est pas la guerre de penser que oui, il faudrait que tu tu vois flèche, tout ça. Il y a des prières dans la Bible qui étaient au fait de prière, de forme de guerre par rapport à y situation qui nakatéba na Israël, malgré que Bundana Ming na bato, ok? Mais tant on te commis la nouvelle alliance, tant on y échoue ailleurs. pessimisé à Kamususu. maintenant je ne sais pas ce qui tu continuer à vous mais je ne pense pas que c'est important. Tout le monde est déjà ils ont un gros problème, peut déjà et je pense que c'est un faux. Donc, tu passes ton temps pour rien. C'est un faux, c'est pas un vrai serviteur, c'est un faux frère. Il ne faut pas vous l'en donner. Il ne qui pas ou comprendre. Ce n'est pas la peine. Voilà. Prière, les amis. Prière, les amis. Parler à Dieu. C'est ça la prière. Est ça, la prière, les amis. Formule magique. Prière, les amis. Philosophie. Prière, les amis. Parler. » C'est-à-dire, le langage que tu peux parler à Dieu. C'est. Par la prière. C'est une conversation entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Père. C'est ça la prière. Sur les prières, ils ont une conversation entre yona et papa. Il faudrait elles à la paix. Il faudrait cadre dans un cadre, je veux dire, un cadre où ils ont un qui Pour qu'ils aient cadre où ya lingi, ils ont une prière. Alors faites attention, il ne faut pas penser comme nom devant le Dieu de Baal, euh, tout ça, donc, tout ça. Oui Oui Il y avait des défis qui se faisaient. Remarquez l'histoire des enfants d'Israël dans l'Egypte, non Il y a un miracle, mais il y a une grâce. Il y a une nouvelle alliance. Il y a nouvelle alliance. sous y Il y a une nouvelle nous allons lire ça, tu vas voir que la prière que tu fais pour chasser, pour suivre les démons, tout ça, c'est pourquoi ta vie est compliquée. Tu seras libre dans ton cœur si tu mets la parole de Dieu dans le misa le coma libre. Ceux qui ont dit mais Yeshua, de vrai libre. Écoutez, Philippiens chapitre 4 verset 6 c'est le bini. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À Dieu par des prières. C'est-à-dire, pour connaître, pour faire connaître tes besoins à Dieu, c'est par la prière ou par les prières au pluriel. Pourquoi Puisque c'est la façon aux vous donc parler avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de parler avec Dieu. Il y a que ce moyen-là, moyen à prier, un des moyens pour parler, qu'on soit en Zambé. Mais lorsque ce qu'on priait, commis, commis e dévier comme on semble là quand on va donc euh, ba démon ba nini tout monde qui l'église moi que ça qui au ba ba colonba kufa tout monde qui ensemble ça qui secte on ça qui ba ba colonba kufa moi ça moi ça moi ba kufa pourquoi so, ils qui va bloquer tous les autres de dénoncer depuis là parce que bibega combat spirituel mais ils avaient des problèmes bango on a ça moi je connais des gens qui priaient là-bas qui ont des problèmes spirituels graves t'il tilélo pourquoi tu chasses l'un des démons il sort il entre dans un autre corps tu chasses là-bas puisque le démon est, les, les démons ont besoin de corps il y a un truc important de comprendre que tant yosa ont commis péché ça des démons démons démons des eaux des démons de pluie des démons de vaches donc science il y a le des démons, et entre temps tu es faible dans ton dans ton esprit tu vas au coco de y a Yeshua a que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il y pas Yeshua, il n'y a pas de il y a de C'est de n'importe quoi réellement. Alors, Philippiens 4, il y a ont y de ma camboya, de la de la camboya, de 4 alors, c'est pour dire que prière est à de la façon qu'on soit Alors, efficacité à prière sur quoi ça? Il n'y a pas pour prière efficace. Ce n'est pas besoin qu'il faut crier. On va prolonger la phrase. Oh non Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'efficacité de la prière ne dépend pas de la longueur. Il y a un verbe, il y a un mot aux autres vous ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec, non, avant de prier, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La prière, c'est quelque chose de foi, quelque chose de confiance, quelque chose de relation que tu as d'abord avec ton père. Le quoi a dit ce a Il y a au moins dans poli, au Landakamamba Papate, au Kimara au Ibaka. Tu vas parler comme avec ton père, même avec les larme à c'est comme ça que Dieu nous voit aussi. Tu viens avec de, de, de, de, donc des longues chansons avant, avant, avant de prier. Ce n'est pas mauvais de chanter, mais ce n'est pas une formule. La prière, c'est une causerie, c'est parler avec Dieu. Et l'efficacité de la prière, c'est par rapport à à la relation que tu as avec ton Dieu. Relation de l'Anzambé Zandenginin. Au Ibata, me au me Au Zandumba, me osambela. au Au Zandoki, je au Au au Au Inakabat, au Sambéla. au Kabakate, je au Sambéla. au au au ils ont des titre, traités à prière, au nom de la prière de feu. Ce n'est pas, du fait de la qu'ils aient de feu, de feu peut C'est ce n'est pas ça. C'est comme si, aux huit tableaux, au commis, le feu, Donc, l'efficacité de la prière, c'est la façon dont tu marches avec ton Dieu. Jacques, chapitre 5, verset 16 l'obie. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça à dire ceux qui ont besoin de guérison, prier Moko d'abord et pourquoi Il faut d'abord confesser. Il faut confesser. il faut nous amener à ce Ceux qui nous amennent à ce péla na yo, comprendre que au commis vraiment la relation bilatérale avec qui est sans sans intermédiaire tant qu'on Kusamba au moment la prière na yoko comment mais c'est pas parce qu'au Kusamba il a que non que prière à 7 jours à 8 jours prière d'entrée de sortie na tant que bal bal liste la prière l'écoutant, on a su que à comprendre c'est pour dire que na ça besoin magheba na jamais besoin l'endanga y bien Sauf ma la question, pour moi, c'est tellement bel, mais je vraiment prière. C'est-à-dire que prière est ali, prière, que prière est titre, que prière la terme, qui gêne prière, non, non, non, Relation prière, puisque relation à un film de prière. Vous avez un film un film la prière. Vous avez un film un prière au milieu on y a ce qui accompagne au chaque jour mais quand tu pries tu qu'est-ce que tu dis donc au au au Lubanini dans l'Anzambi donc les misengalelo na okesu lobi alors ces gens là qui vous disent qui vous qui vous disent qui vous qui viennent avec des des des prières des longues prières au exact que exact ma philosophie na Bongo basa koko ça Bino puisque ma ligue va attirer attention à Bino et comme tu sais bien que dans ta YouTube futa gambongo ceux qui ont 300 000 vues à C'est ça, au fait, fonds à commerce. Na, bi, fonds à commerce, Ou bien, ils ont a un commerce. Ceux qui ont commerce, ils un commerce. Ceux qui ont un commerce c'est comme si papa comme si papa n'a que moi en besoin na mais avant offended, saoul, je je Habil, de d'abord classe classe j'ai beaucoup de choses qui je veux avec toi mais si vous classe vous aussi que es est-ce quelque es? chose es? pour le mois prochain qu'est-ce qu'il y a papa c'est ce que vous faites enfant de Dieu soi-disant Oh pasteur Sambela, a a il ah bon? sambe a a ba, ba, ba n'a n'a oh de relation. Il n'a pas de relation. Il Il n'a pas de n'a pas de relation. Il n'a pas de relation. Il n'a pas de n'a de de n'a Il n'a pas de Il Il n'a Il sambela ne pas a la concentration. Que, quelle, quelle concentration? papa na homo, papa Papa, a prière, ils allaient parler à Dieu. C'est ça la prière. Tu regardes Dieu comme ça. Papa, as là, tu as papa de papa. na besoin, papa. Tu parles avec Dieu. Ce n'est pas prière, il faut une attitude. Une attitude à prière, c'est quoi l'attitude de prière? Prière, vous allez parler avec Dieu. Bien sûr, on a respect. Puisque tu ne seras pas devant ton père en train de causer, tu fais comme ça. non faut quand même une attitude de normal non Mais ce n'est pas ça qu'ils nous ont montré. Que quand Non, pas ça. La prière, comment prier? Tu peux prier les yeux fermés. Si tu veux, si tu penses que tu peux faire ça bien, tu peux faire ça. Ils en ont gravité, mais ils ont et donc Comment dire Ils loi, tête aux règle, les que Non, ils faut non C'est pas ça. Ou bien soit ceux qui au semble faut qu'on non C'est pas ça. Tu peux crier, tu peux même prier ça. il déjà mais la prière c'est comme une formalité c'est comme papa moko baébi que non moi en attendant la besoin en bongo ma vangaose lao sengen bongo c'est ça c'est ça la prière au en fait disa il et lorsque vous avez la besoin en bongo et puis baébi pé ernie tant vous n'avez pas ça vous c'est mieux qu'on on que la prière n'a pas de formule ça arrive aussi que moi ça m'arrive au en fait surtout gravité il n'y a pas de temps on faudra la prière le matin le soir l'après midi Religion. On a un esprit, a religiosité, on a prière et calculer, on a la prière malamouté. Donc, ce qui est important que prière, il faut à la fête, n'est-ce pas? Donc dans la foi, selon Jacques chapitre 1, verset 6. Et puis a? combien de fois il faut prier? deux fois, trois fois, c'est n'importe quoi. Combien de fois faut, il faut prier Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, prier sans cesse. Point. Et on en a un que Donc, on peut prier dans le temps, dans le temps, au le temps, dans le temps, dans le tu peux prier quand tu veux, comment tu veux, comme, comme tu veux, où tu veux. C'est ça, au en fait, et là, il faut comprendre qu'il y a un goût sans pourtant faire beaucoup de gymnastique ou oh non avant de prier il faut a sauter trois fois sauter, non c'est pas ça c'est pas ça alors et puis l'autre chose important de la prière il faut le reconnaître volonté papa on a pris un exemple à papa papa on a pris un exemple à papa papa a 6 mois sont aussi classe a une voiture exemple mais papa a dit que a permis de conduire donc on comprend que moi, je ne sais pas voiture avant, il faut un permis de conduire. Mais si je pas, je pas Mais moi, je n'ai pas si voiture, je voiture. Mais je voiture. voiture. on pas et il faut que la volonté n'a tient en zambie par rapport à la demande na bisso on a signé na lembe yo samba loko la han pour na vous amoune samba loko la, la saraï pour na kozwa isaac samba la pénzabongo yo samba loko la job pour na okomo dogobika samba la bongo besoin bozo de besoin bozo, besoin s'agrandir vous jouez avec dieu dieu est esprit il faut que ceux là qui l'adorent l'adorent en esprit il faut que ceux-là qui prient le prient en esprit. Pas seulement en esprit, mais en vérité. Au fait, il n'y a même pas de débat, puisqu'il n'y a pas d'esprit sans vérité. Parce que là où il y a la vérité, c'est là où il y a aussi l'esprit de Dieu, En fait. Donc, ça dit, toi, tu la volonté en Zambé. Ça dit, tant que tu pries, tu as volonté en Zambé. Et ça, c'est le moment de faire Papa, tu as la volonté en Zambé papa ça so que c'est pelissio sala boy et non papa na mon na kaka na moi oyo soge siltana kon di mayote mais oui lesa ou promna yo so boy kon di maye nga nga ina kon di maye c'est pour dire que par prière wa pesa bino yango ezako sala que ezali ko embouyer bino to komina suka pona ko la ke, li minasuka, po liste e ba fausse prière wana pourquoi na sala likamboyo na lingi bana nzambe bo comprendre on a sali a deux versions, la français et puis la lingala. Ceux qui ont le ceux lingala bien ils ont français, le en français, ceux qui ont ils ont le Mais l'important, c'est de comprendre en partager donc comprendre. Dans cela, Macambo, il réellement averti avec des choses de Dieu. Ou averti na notre tchamba nzambe pourquoi puisque Nzambé ça a besoin y a bana ou bakoli la Bible nous dit que Moïse tanga kola qui a boit qui va bénir car c'est mona y e a mona pharaon ça dit tu ne peux tu ne peux être enfant de Dieu que c'est lui qui a connu Dieu ou en dimel Nzambé. oh pendant qu'on dit Nzambé, et c'est un gars ni ni et c'est un gars conscience n'aieufait ça là sous conscience il faut confesser Nzambé, il faut na Alors, de prière. Prière à moto, à moto, à moto, à à moto, à moto, moto, na moto, moto, à moto, moto, na moto, à moto, à moto, à moto, vous moto, à moto, à il y a psychologie, il y a idéologie, il y a ba, pasteur, il y a, a ba, faux serviteur, il y a ba, faux frère. Il y a quelques titres. Il y e a un peu de temps à ce que nous avons dit. Pourquoi nous avons dit mais il y a des gens qui ont fait On a qui ont fait des choses. On a fait des choses qui ont fait des pe On a fait des qui ont à On a mais nous, Vous, vous entre nous. Europe, vous êtes bas Il y a haine. Il y a occuper. Mais entre temps, vous comprendre que non, Afrique en ce que vous Mais vous Vous Vous Nous avons, oh, il y a injustice. C'est pas ça. Le Dieu, c'est un Dieu de justice. Asa nzambe oyu ya, ya bo moyo wa kila liko na se. Alosoki, osa kwa nama kambo oyu, basa kukosa bino, naba pastor ya lo kuta, naba profeta ya lo kuta, e okay, nzambe nabiso ya nzambe ya boye, non, nzambe na kombo ne yeshua, ayaki na nzo toloko moto, y a Congolais, Gabonais, mais nous c'est ce qu'il avait prévu avec Abraham, ce qu'il avait promis plus tard à Abraham. Nous avons que a été mais ce n'est pas dit qu'il y a un problème. problème. Il y a problème. Il y a un problème. Il a il n'est plus Nazareth le quoi mais il n'est plus comme le quoi la moutu, na bon Montez, no la question ba réponse qui est salir, rapide donc uh, natang, natang la bino, ba prière à à générer n'est-ce pas donc bah vu une sur YouTube po, na, bon, na YouTube bo, ka, quelques exemples il y a bah ba, Prière atomique de feu du milieu de la nuit. Moussa bien prière donc pour détruire les hôtels. Moussa bien, prière violente qui te fait entrer dans ta destinée. N'importe quoi. Oh, Moussa l'obia, prière pour le nettoyage de ton nom. C'est quoi le nettoyage de ton nom? Prière pour reprendre le contrôle de ta vie. Comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie si le Seigneur te dit si Yeshua a sa le loque, non, soki yoki mou mou mou mou mou mou mou mou mou mou ont mou mou mou mou mou mou mou mou mou mou vie mou mou mou mou vie, na vous de prière pour obtenir la grâce de Dieu, prière pour briser les blocages financiers, prière du matin pour dominer sur tes ennemis, la prière de minuit, prière violente des nuits à faire, prière pour détruire les hôtels et de la sorcellerie, prière pour une journée de réussite dans tous les domaines. Prière qui fait tomber des pierres, des grêles pour enterrer tes ennemis. La prière pour le nettoyage spirituel de votre maison. La prière pour changer son identité et son statut. La prière violente contre le tueur des destinées. La prière pour récupérer vos étoiles. Quelle étoile La Prière contre le fondement. Euh, de la sorcellerie, euh, la prière qui libère le feu sur les ennemis, et puis au oh, euh, moussou sonataire, au bombardement des sorciers jusqu'à dans, euh, dans leur retranchement, euh, euh, tout ça. Mon frère, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc zéro sur cent, zéro. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur... Le Seigneur bon d'abord, il y a eu il y a après, si on a eu il y a eu 20 comme il y a eu mon thème, il y a Donc, c'est que le Seigneur nous dit. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Verset 43, partir verset 43 dans le Bible. Vous avez appris qu'il a été dit...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 Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça le, le, la clé de la prière. C'est ça la clé d'être disciple de Yeshua. C'est ça la différence entre disciple et chrétien. C'est ça la différence que vous Parce Puisque chrétien, ça, au le il y a religion. Mais dis maloba, il y a Yeshua. Il y a un de a une prière contre tes ennemis, bombardement, retranchement, ce n'est pas le feu sur tes ennemis, mais Yeshua a à Aimez vos ennemis. Quelqu'un que tu aimes, tu tire sous moto. C'est contradictoire. Alors, quand on a le même ordre d'idée, Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 verset 28 le dit « bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent car dans Luc donc 23 34 le dit « père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font malgré après sommes à mon acalobiini, mon papa pour au Bali salater Romains chapitre 12 verset et 14 de l'Obi. bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On a laquelle ils balance ma y a ma Non, ça c'est pas une prière, ça c'est pas une prière. C'est pas là, ce sont des invocations que tu fais et sur pas la prière à qui donc, Et puis, Romains, chapitre 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne lui à manger. C'est-à-dire, la Si il soif, donne lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont le charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça dit, au traiter ma c'est la Pourquoi ils ont moto? ça C'est en ça au fait la formule yako ça Mais en fait, corba en Il fait n'y si a 5, verset 15, c'est le but Prenez garde que personne ne rende à autrui plutôt le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. L'amour soit entre vous, soit vers vous. Alors, c'est ça l'attitude à prendre. Je suis déjà musique. Je be à la musique. Je suis à musique. dans musique. musique. Mais si fin il a qu'il a qu'il a qu'il a a qu'il a qu'il a qu'il Si mabota a qu'il a qu'il a qu'il a a qu'il a qu'il de qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a Okono Asunga Bissot, tu te commis prochainement dans le numéro Mussusso, na les avertis. Shalom. Par tes maîtres sur, je suis guéri. Okono Helonga Kaite. Acta Banguna Bayeba Kolonga Kamonini. Elle est que